Monsieur Alain Jules, vous êtes des spécialiste français. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Euh, monsieur Jules, un tribunal administratif a donné dans un premier temps raison à, à l'humoriste français, Monsieur Diodonné. Ensuite, il y avait un autre verdict de, émis par la plus haute juridiction administrative de France, le Conseil de l'État, qui a donné raison au, au ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Euh, comment expliquez-vous en fait ce qui s'est passé, ce qui passé en, fait en, en France tout récemment à propos de M. Diodonné, et à propos surtout de ces ce verdicts judiciaires, s'il vous plaît Écoutez, euh, déjà c'est exceptionnel, c'est-à-dire que en réalité euh, le tribunal administratif de Nantes a eu complètement raison parce qu'il y avait des éléments, d'autant plus qu'ils sont sur place. C'est-à-dire que c'est le tribunal administratif de Nantes qui juge sur pièce puisque euh, les juges sont présents dans la ville. Alors, euh, quand Manuel Valls se tourne automatiquement hein, vers le Conseil d'État, on comprend très bien que le coup était préparé depuis. C'est une, une espèce de fraude. C'est euh, en réalité... L'installation, on ne le dit pas, mais de la dictature. Pourquoi Simplement parce que le Conseil d'État qui se met à rendre un arrêt liberticide complètement, sorti de nulle part, parce que je vous rappelle que euh, dans, dans, dans, dans leur jugement, n'est-ce pas, ils ont déterminé que euh, il y avait euh, atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais sur quelle base À partir du moment où c'était un spectacle vivant. Un spectacle vivant n'est pas mécanique, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Donc, on comprend très bien que tout était préparé et que euh, c'est une censure qui ne dit pas son nom, euh, simplement parce que euh, l'humoriste qui critique toutes les communautés, parce qu'il euh, faut voir Dieudonné, ce sont des gens qui sortent une phrase de son contexte et font des lois. C'est ridicule. On comprend que la, la France est en train de glisser tout doucement, mais tranquillement, vers euh, une espèce de dictature où on a interdit l'expression libre. C'est très grave, bah, actuellement, et d'ailleurs les gens honnêtes et les gens sincères reconnaissent que un fait sans précédent, c'est une justice déception, euh, c'est une jurisprudence Dieu donné pour une seule personne. Mais vous vous rendez compte de l'énormité de la chose pour une seule personne. C'est très grave. Ça veut dire que le pays, soi-disant, des libertés est, est en fait un pays euh, hypocrite où euh, la liberté Probablement, n'est que pour certains. D'ailleurs, l'humoriste le dit tout le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, l'agitation médiatique et politique montre très bien que ce homme a eu raison depuis le début. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire... Euh, sur ce dossier... Alors, alors, si je vous ai bien suivi, M. Jules, vous voulez dire que là, il s'agit d'une décision purement politique Elle est complètement politique. D'ailleurs, même, il a eu un lapsus après euh, le rendu, n'est-ce pas, du, du tribunal administratif de Nantes. Il a dit, oui, voilà, nous allons, il faut gagner la bataille politique. C'est un lapsus très révélateur. C'est-à-dire que ils ont juré, on ne sait pas à qui, qu'ils allaient faire terre dieu -Denis. On le sait. Ça fait dix ans qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, ils prennent Dieudonné, mais ça par des prétextes fallacieux, ils se cachent derrière le, le soi-disant, le supposé racisme de M. Dieudonné, pour en fait faire une espèce de, de racisme dans un autre sens. Parce que pourquoi on peut ouvrir cette boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on euh, parle de la dignité de la personne humaine Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque humoriste qui pourra parler de quelqu'un, aujourd'hui en France, on pourra l'accuser d'atteinte à la dignité de la personne, il, suffi il suffirait qu'ils disent que oh, voilà euh, le, le serveur de tel restaurant a fait ceci, là, il a une atteinte à la dignité. Mais ils veulent présenter Dieu-Dé comme un homme politique, mais c'est une erreur grossière, on avait juste 6 000 personnes qui, étaient euh, qui voulaient être en fait, euh, présentes à son spectacle de Nantes, donc de dire aux gens que c'est un homme politique, c'est une falsification qui ne peut pas passer. Je n'ai jamais vu dans le monde un homme politique qui peut réunir trois fois par semaine des gens dans son meeting et ces gens payent, vous avez déjà vu ça où. Donc je crois qu'il y a une espèce de falsification, une espèce d'hyper-profit dans tout ce qui concerne Dieu donné, euh, d'autant plus que, je vais vous dire, il invente un geste qui est tout à fait anodin, qui est un geste potache. Ils disent que c'est un geste antisémite. C'est très grave. Des gamins qu'on renvoie de leur lycée simplement parce qu'ils ont fait ce geste-là, mais vous vous rendez compte Et qu'on accuse euh, euh, euh, ben non, ben est, On est on est en plein délire. C'est-à-dire que la France, moi je, je l'avais dit dans un billet, est aujourd'hui, euh, en réalité, le le, le, le, le plus grand asile de fous. C'est une catastrophe, on n'a jamais vu ça. Mais une dernière, dernière question. Faites-vous partie de ceux qui disent que cela s'explique également euh, par les ambitions euh, politiques de M. Euh, Manuel Valls. Oui, c'est une affaire, oui, c'est une affaire personnelle. Oh, ça, on le sait très bien. C'est-à-dire que Manuel Valls a entraîné euh, pratiquement tout le gouvernement euh, dans, dans, dans, dans sa course à la gloriole, parce que moi, je ne crois pas qu'on ait une gloire à faire tout et n'importe quoi, à violer euh, le droit, à violer euh, cette liberté d'expression qui est chère à la France. Et que je vois des digitalistes que je je respectais venir à la télévision et, et, et accepter ça. On est complètement... C'est la police de la pensée. C'est une catastrophe. On ne peut pas condamner a priori. On ne peut pas dire que un spectacle... Dans un spectacle, on dira ceci ou cela. Mais C'est complètement faux parce qu'on peut écrire un, un, un spectacle le jour même et le jouer. Donc, il y a quelque chose qui est fin Et c'est pour cela que les Français ne comprennent pas. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent ont beau faire des sondages qui nous sortent depuis ce matin euh, sur ils nous disent qu'il y a sept Français sur dix qui n'approuvent pas de données. alors je crois que c'est le plus gros mensonge encore euh, qui, les chiffres euh, euh, prouvent le contraire quoi je crois que c'est